Allo, tout le monde, c'est Paul de Be Wild and Free, j'espère que vous allez bien. Le sujet de cette semaine est concernant les assistants virtuels et comment ceux-ci peuvent vous aider en tant que vendeur Amazon en augmentant considérablement vos revenus. Mais avant d'aller plus loin, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour rester au courant des prochaines vidéos et n'oubliez pas de liker ceci. Alors, on y va! En tant que vendeur Amazon, vous êtes probablement au courant de l'immense besoin de temps pour faire ses recherches de produits, magasiner son fournisseur, faire son lancement de produits, et j'en passe. Euh, je suis passée par là, moi aussi, quand j'ai commencé. Puis au début, on peut faire absolument tout soi-même. Ce qui n'est pas très embêtant, là, parce que c'est notre nouvelle passion, hein, pour la vente en ligne. ça nous permet de rester motivés toute la nuit jusqu'aux petites heures du matin. Cependant, à mesure que votre business Amazon s'agrandit, trouver de l'aide supplémentaire, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Le problème, c'est que l'embauche d'employés traditionnel peut coûter très cher en salaire, ce qui réduit vos profits. Puis surtout, c'est qu'on débute dans le domaine, hein? alors on veut tout mettre nos chances de côté, de notre côté pour investir dans notre inventaire. Puis, comme je le mentionne dans l'intro euh, de la vidéo, je veux aujourd'hui vous parler d'une solution différente dont vous n'avez peut-être pas entendu parler, soit engager un assistant virtuel. Bon, au lieu de vous occuper des tâches fastidieuses consistant à répondre aux questions des clients, à répertorier les produits, à modifier les prix dans vos listings, vous pouvez engager quelqu'un de n'importe où dans le monde pour le faire à votre place. Avec un assistant virtuel euh, gérant toutes ces tâches quotidiennes, vous pouvez vous concentrer sur votre stratégie commerciale à long terme, le développement des produits et passer plus de temps à faire ce que vous aimez avec un revenu optimisé. En outre, les assistants virtuels offrent des avantages en termes euh, d'économie euh, car ils facturent souvent des taux horaires ridiculement inférieurs à ceux des assistants euh, traditionnels. Vous pouvez travailler avec eux sur une base contractuelle, ce qui signifie que vous n'avez pas à vous soucier de l'assurance maladie puis les autres avantages que vous auriez eu avec un employé euh, physique par exemple. Ils peuvent aussi travailler en tant qu'employé à l'heure, puis si vous engagez deux euh, assistants virtuels de différentes régions du monde, votre boutique Amazon est surveillée en permanence et ce 360 jours par année. Où les trouver? Très bien, alors vous avez décidé d'intégrer des assistants virtuels. Alors, où est-ce que je peux trouver ces personnes-là? Bien, moi, j'ai eu le plus de chance avec des sites internet comme Upwork et Onlinejobs.ph. Euh, ça fonctionne tous les deux sur une structure de paiement différente. Sur Upwork, euh, vous pouvez publier votre annonce gratuitement, mais le montant que vous payez à votre nouvel assistant sera déduit de 10%. De l'autre côté, Onlinejobs.ph, facture des frais mensuels, où il euh, y a un abonnement trimestriel. Avec ce modèle, vous n'avez pas à marquer le salaire de votre assistant pour compenser les frais. Sur onlinejobs.ph, pourrait pourrait peut-être être votre meilleur choix pour les assistants virtuels. Tous les travailleurs sur le site viennent des Philippines, euh, où l'anglais est une langue officielle dans ce pays-là. Ça facilite aussi beaucoup la communication parce que la barrière de la langue est réduite, voire éliminée, là, euh, si vous parlez très bien anglais. Puis, en puis en gardant ça à l'esprit, vous ne pouvez vraiment pas vous tromper avec un ou l'autre des sites, tant que votre offre d'emploi est claire et que vous interviewez bien chaque candidat. Bon, maintenant, quel que soit le site que vous allez choisir pour trouver votre assistant virtuel, c'est l'offre d'emploi qui compte le plus. Alors, il ne faut pas euh, précipiter cette étape-là. Vous devez fournir suffisamment de détails sur l'offre euh, d'emploi pour que le demandeur euh, sache sur quoi qu il va postuler, mais il ne faut pas mentionner que vous recherchez quelqu'un pour travailler sur votre boutique Amazon. Parce que les assistants virtuels travaillent souvent pour plusieurs clients à la fois, puis on ne voudrait pas que notre assistant virtuel travaille aussi pour un concurrent. Donc, c'est mieux de juste pas spécifier que c'est pour une boutique Amazon. En plus, vous allez devoir mentionner dans votre annonce d'offre d'emploi qu'ils vont devoir effectuer un test de tâche avant d'être embauché. Ça permet seulement là, de, de trier ceux qui sont vraiment intéressés et ceux qui sont moins intéressés. Il y a aussi des candidats qui sont paresseux. Puis, ça fait juste vous assurer là, que vous allez avoir des candidats qualifiés et motivés. Pour vous assurer que vos candidats lisent réellement l'offre d'emploi au lieu de cliquer sur « Postuler » à chaque annonce qu'ils voient, demandez-leur d'inclure leur couleur préférée dans le sujet de leur courriel. C'est ainsi plus facile d'éliminer les candidats qui valent pas votre énergie puis ceux qui sont vraiment motivés. Comment gérer les assistants virtuels? Si vous utilisez euh, l'un des sites internet que j'ai mentionné, c'est extrêmement facile de surveiller le travail de votre assistant parce que les sites disposent de systèmes de surveillance pour vous assurer que les assistants euh, virtuels travaillent réellement. Les systèmes là, euh, enregistrent les temps d'écran des assistants virtuels à certaines périodes puis on peut consulter les captures d'écran à tout moment pour savoir ré réellement s'ils si travaillent sur euh, les tâches que vous allez leur donner. et Vous pouvez ainsi vous assurer de les payer avec exactitude. À partir de là, vous pouvez demander à vos assistants de faire tout ce qui est nécessaire pour optimiser votre business Amazon et vous permettre de vous concentrer sur des tâches plus importantes. Alors, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Moi-même, j'utilise des assistants virtuels parce que ça me permet de me concentrer sur le développement de mes entreprises, de voyager, de profiter vraiment de la vie, parce que euh, sans ça, je peux vous dire que je travaillerais probablement euh, 70 heures par semaine. Puis, quand j'ai quitté mon emploi de salarié, à la base, oui, c'était pour avoir ma propre business, mais c'était surtout pour vivre selon mes convictions et faire moins d'heures de travail. Alors, si vous avez des questions ou des commentaires, faites-le-moi savoir en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous ai mis les liens là aussi en dessous de la vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!